Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu sérieuse Donc je vais vous montrer un exemple des colis que je fais quand je fais des trades Comme ça, vous voyez Donc déjà, l'exemple Je ne vous facture pas l'enveloppe, déjà, de une. Donc là, par exemple, là, j'ai pris une enveloppe de 100 grammes Il peut y avoir des enveloppes de 30 grammes, des enveloppes de 50 grammes il peut y avoir des, des colis de, de 300 et de 500 grammes aussi Je ne vous facture pas tout ça Après Donc ça c'est pour la suite Donc on va commencer Déjà je prends une feuille de papier En format A4 Voilà Donc bien sûr il faut que je prépare les cartes que je dois envoyer Voilà donc les cartes elles sont déjà là Elles sont toutes là Voilà Donc premièrement je prends une protège-carte. Donc on va en prendre une au hasard. Voilà. Une protège-carte. Comme ceci. Donc une protège-carte banale. Hein. Voilà. Que je vais scotcher à la feuille de papier. Voilà. En général, je vais en prendre 3. Voire même 4. Ça va dépendre. Voilà, donc je vous montre un. Hein. Donc on va en coller trois. C'est pour vous montrer à quel point euh, j'accorde de l'intérêt. Ah, mais ben c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Quoi qu'on pourrait bien essayer de la remettre bien droite. Voilà, donc voilà, en général ça fait ça Voilà, là j'en ai collé trois là, voilà comme ça Ensuite je vais prendre les cartes que j'ai envoyées Donc, hop, extra, je les trie bien sûr Magie, magie Monstre monstre alors monstre monstre ah là c'est une enveloppe pour mon ami qui oublie, donc euh, piège monstre magie qu'est-ce qu'on a là encore ah, bon. magie euh, extra extra donc, extra deck, il va y en avoir pas mal, je crois. Là, c'est monstre, monstre. Je vais pouvoir en mettre quelques-unes de côté, on sait jamais. Pour euh, remplir les, les pochettes vides. Ou quasiment vides. Magie, piège. Magie, piège. Ah oui, alors. Piège, extra. Extra, extra. On va commencer par les cartes de l'extra deck Voilà. Je pense que... Donc on mettra les pièges. On va voir. Voilà, donc je vous précise que les cartes qui, qui, que vous allez voir... Ce seront des cartes qui seront déjà parties au trad. Hein. Je précise quand même. Voilà, on va commencer par l'extra. j'ai gagné une pochette gratuite là. Mais on va commencer par ça. Donc, on va voir. Déjà, il yes. y a ça posé. Ça a posé. Je crois que je vais en faire comme sur l'autre enveloppe. Hein je, je, je, je je fais une pause, le temps de tout ranger et je vous vais vous montrer. Et ciao, à tout de suite. Donc, donc finir Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc ensuite, je vais plier la feuille en. Je vais essayer de plier la feuille en format A4. Une fois. Donc ça se présente comme ceci Après je vais replier la feuille Pour que ça se présente comme ceci Voilà On va scotcher Voilà on va scotcher déjà donc pour que ça se présente comme ceci Voilà Après Donc je vais prendre l'enveloppe hein, Voilà j'ai euh... Donc je prends l'enveloppe Mais bon J'aurais Enfin Dites vous que cette enveloppe là Elle est euh... Il y a déjà adresse Et au dos euh, Au dos mon adresse Voilà Ensuite donc J'enfile tout ça, là, voilà, j'enfile ça dedans, là, il y a une petite ouverture, enfin il y a un petit scotch, donc je scotche bien et moi je re par dessus pour éviter que ça tombe, voilà. Donc après je poste ça et je fais de, de, dans cette manière, alors pour les petites boîtes je fais autrement. Donc les petites boîtes de 300 grammes Je, je mets donc toutes les cartes en vrac dans un sac plastique Je scotche le sac plastique Hop dans, dans la boîte Et après ça part Voilà Donc c'était une petite vidéo sérieuse comme ça tranquille C'était pour vous montrer un peu comment je fais pour quand je fais des trades Voilà Donc sur ce les amis je vous laisse. Je vous dis à plus Donc je, je vous retrouve cet après-midi donc pour du euh, Pokémon Et pour une petite vidéo détente sur défaut Allez ciao tout le monde et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux.